Voilà, on se retrouve dans l'interface dans le logiciel une fois lancé. Euh, il se peut que vous ayez une première fenêtre qui vous demande est-ce que vous voulez une interface classique ou design. Euh, design, je ne sais pas trop quel est l'intérêt, ça va modifier un petit peu l'emplacement de chaque option, donc vous restez bien en classique. Et quand on lance le logiciel, on arrive sur cette interface là, c'est-à-dire euh, un menu déroulant assez classique en haut, là plusieurs menus déroulants, on va juste s'occuper plutôt de, pour l'instant de files. Pour créer, sauvegarder, ouvrir, exporter, etc. Les pictos qui sont en dessous là, vont nous servir à manipuler, à attacher les choses. Euh, euh, enfin, on verra tout ça en détail ici. Et surtout le panneau de commande pour créer et modifier. C'est cette partie qui est ici à droite de l'écran. J'ai quatre vues comme souvent dans les logiciels 3D. J'ai quatre vues là qui sont sélectionnables avec le clic gauche en cliquant simplement dessus. Je peux passer en plein écran d'une vue, par exemple, je choisis la vue perspective, je clique ici, le picto qui est tout en bas à droite, et ça me permet de passer en plein écran, le raccourci clavier étant en ALT W. Donc, je vais passer en plein écran là, de le, la vue perspective, Hop. et donc on va voir comment créer une première forme. Je viens ici sur le panneau de commande. Alors le panneau de commande, comment il est constitué Il est constitué de plusieurs onglets, il y en a 6. Chaque onglet est constitué la plupart du temps de sous-onglets. Et chaque sous-onglet, d'innombrables listes avec d'innombrables options. Et c'est comme ça dans tous les logiciels 3D, il y en a partout. Il ne faut pas paniquer, on va aller à l'essentiel pour commencer. Donc je viens sur ici, créer le premier onglet. Le sous-onglet créer une géométrie et une géométrie primitive, standard primitive. Donc c'est là que je vais retrouver les boîtes, les euh, tubes, les choses vraiment, les formes simples. Je vais faire une boîte. On part souvent d'une boîte d'ailleurs quand on fait un objet 3D. Et je vais juste faire cliquer. Je lâche pas, je glisse. Ça fait la base de la boîte. Je lâche. Maintenant si je vais en haut ou en bas, je fais le volume de la boîte. Et je reclique pour valider. Voilà, j'ai créé une première forme 3D. Maintenant comment je tourne autour, comment je bouge je peux zoomer déjà avec la molette. En avant ou en arrière, ça zoom. Si j'appuie sur la molette et que je vais à droite ou à gauche ou en haut ou en bas, je fais des translations. Et si j'appuie sur Alt à gauche du clavier et qu'en plus j'appuie sur la molette et que je tourne, à droite ou à gauche, en haut ou en bas, je tourne autour de l'objet. Je dézoome, je tourne, je fais des translations. Donc pour tourner, c'est bien Alt plus appuyer sur la molette centrale de la souris. On voit qu'ici, il y a ce qu'on appelle le View Cube qui tourne aussi. Si j'appuie dessus, je clique et je glisse, je peux aussi tourner de cette manière-là. Prenez l'habitude d'avoir toujours la main sur Alt pour pouvoir tourner autour de l'objet. Ici, le View Cube nous indique les vues. La vue de face, front, la vue Right, Back, Left, Top. Voilà, je vais pouvoir naviguer dans les vues avec ça. Je tourne, donc je reviens sur une vue à peu près de face. Hop, voilà. L'objet 3D, attention, là je suis toujours en mode de création de boîte, c'est-à-dire que si je clique n'importe où sur la scène, il va vouloir que je recrée une autre boîte. Donc nous on ne veut pas, je fais échappe, et là pour sortir du mode création de boîte, je fais un clic droit dans la scène, ou échappe. J'ai maintenant cette boîte qui est sélectionnée, mais je ne peux pas la bouger, parce que j'ai plusieurs modes de sélection. Donc là je suis en mode sélection sans bouger, qui est ce picto-là, Select Object. Je vais décaler un petit peu, et là j'ai Select and Move. Je clique, je vois qu'ici le gizmo là, de sélection de l'objet, il a un petit peu changé. Je vois les trois axes de la 3D qui sont représentés en rouge, en vert et en bleu, c'est X, Y et Z. Si je saisis un axe, par exemple X, que j'appuie, je lâche pas, je glisse, je bouge sur l'axe X. Pareil pour Z, pareil pour Y. Donc là, je vais pouvoir créer un autre objet, par exemple, je ne sais pas, euh, une sphère. Je clique et je glisse. Je viens ici select and move là, pour la bouger. Alors le raccourci clavier c'est W pour passer sur le mode select and move. Je bouge et j'essaie pour commencer d'empiler les objets. Alors il faut bien juste pour m'apprendre à manipuler un petit peu tout ça. Voilà, vous voyez que ça rentre un petit peu. Pourquoi pas. Je peux sélectionner deux objets en même temps en soit en faisant un grand carré de sélection comme ça autour, soit en faisant puis je maintiens contrôle et je sélectionne le deuxième objet sélection multiple je peux donc maintenant bouger les deux en même temps voilà pour la manipulation je clique sur la sphère et je fais la touche supr pour la supprimer je me retrouve juste avec la boîte dans un univers 3D il y a un point 0.0.0 c'est-à-dire 0 sur x 0 sur y 0 sur z et ce point il est signifié par l'intersection des, des droites là, qui sont plus foncées, noires. Le point 0, il est bien ici. Hop, je dézoome un peu. Il est ici. Et par rapport à ce point 0, l'emplacement de, de, de mon cube, il est signifié par son point de pivot. Que quand j'ai créé le cube, ça m'a créé un point de pivot. C'est le point sur lequel il, il, il va, par exemple, faire des rotations, son axe de rotation, si vous préférez. Ce point il est situé en dessous le cube, on le voit ici. C'est signifié par ce, ce picto, là, ce, ce gizmo. Et les coordonnées 3D de ce point sont en x, y et z, écrites ici, x-171, y-121, z-68, quelque chose. Et si je bouge par exemple sur x, on voit que la valeur en x ici bouge également. Je suis dans le négatif de x, puisque... X, la flèche x elle va bien vers la droite donc c'est le plus x et je suis derrière la barre en dessous je suis dans le négatif si je passe ici en plus x on voit que je suis bien passé dans le, dans le positif à 222 si je reviens en dessous je suis bien en négatif à moins 146 ça va être pareil pour z si je passe en dessous la grille z je suis dans le négatif vous aurez compris que chaque point 3d a des coordonnées dans l'univers en termes de axes x y z si je veux les mettre tous à 0 eh bien, je viens écrire ici dans les cases 0, 0, 0. Et là j'ai l'objet qui est parfaitement centré par rapport à son point de pivot et l'univers 3D. Il y a des modes de visualisation. Je peux visualiser les choses de manière transparente en fil de fer en appuyant sur la touche F3. Qui me permet de voir au travers de l'objet. Si je rappuie une fois sur F3 je reviens en mode plein. Et si j'appuie sur F4 je superpose les fils de fer sur le, la vue pleine. Très utile pour savoir ce qu'on fait maintenant qu'on a créé une boîte on va essayer de la modifier et donc il va passer il va falloir passer en mode édition je viens donc sur modifier ici Là j'étais sur créer je viens sur modifier ma boîte est sélectionnée. j'ai donc des indications sur sa taille que je peux modifier je vais la faire je vais en faire un cube Donc je vais faire 300 par 300 par 300 je fais entrer. Et j'ai aussi les segments. Alors, si j'augmente les segments, regardez ce qui se passe. Je mets 3 partout au lieu de 1. Et on voit que j'ai créé des segments en, sur la hauteur, sur la largeur et sur la longueur. Je vais faire 2-1-1 comme ça. Hop, 2-1-1. Et je fais un clic droit, convertir tout, editable poly. C'est-à-dire que notre objet maintenant nous offre beaucoup plus d'options dans la, le panneau de commande. Puisque le panneau de commande, il a changé. Maintenant, j'ai un modificateur dans la modifier list qui est l'editable poly. C'est-à-dire que je peux éditer mon polygone. Et j'ai accès à ces sous-objets, c'est-à-dire les points, les arêtes et les faces qu'on appelle polygones. En gros, ça veut dire que maintenant, mon objet, au lieu de le sélectionner globalement, je peux, le sélectionner par, euh, je peux aller le sélectionner à l'intérieur. C'est-à-dire que je peux prendre un point, je mets mon mode de sélection point, je prends un point et je monte ce point. Je peux prendre une face entière et la bouger. Ou je peux prendre une arête, par exemple celle-ci, et la monter. Voilà, qui ressemble plus du tout à un cube. Donc je fais CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z pour revenir en arrière. Sachant que c'est ce picto-là, Undo. Et ici pour refaire, ici pour défaire. Je vais donc prendre l'arête. Je, de, de, je me mets en mode de sélection arête ici. Je sélectionne l'arête qui est ici. Et je la monte un petit peu pour faire une sorte de maison de monopoly. Voilà. Je passe maintenant en mode polygone. Je vais sélectionner un polygone. Je maintiens Ctrl et je sélectionne le deuxième. Là, je peux bouger, rétrécir, augmenter. Ce que je vais faire, c'est une nouvelle opération. Ici, dans les options, j'ai « Inset »,« Insérer ». Je vais cliquer là-dessus. Et maintenant, quand je survole la zone sélectionnée, mon picto change. Je fais donc un cliquer, je lâche pas et je glisse. Ça va décaler le contour vers l'intérieur. Je lâche. Je vais faire Extruder et Extruder va me permettre de soit sortir la forme ou la rentrer. Donc je vais la rentrer un petit peu. J'appuie sur F3 pour voir un petit peu ce que je fais. Je viens ici sur le mode déplacement et je peux bouger la face de manière à ce qu'elle ne ressorte pas de l'autre côté. Surtout ne pas faire ça parce que regardez quand j'appuie sur F3 ce qui se passe. Voilà. Les faces qui sont noires nous indiquent qu'il y a vraiment un problème, c'est-à-dire que je suis passé au travers, et ici j'ai des faces invisibles. Donc non, il faut bien que je revienne à l'intérieur, et pour voir ce que je fais chez F3, Voilà, j'ai créé une espèce de niche de chien. Alors vous avez compris que l'extrusion, ça marche avec les polygones, les formes, je vais pouvoir faire un clic droit Soit ici j'ai extrude, soit ici j'ai extrude. Et quand je survole la zone, je fais un clic, je lâche pas, et je pousse. Je peux faire des extrudes dans tous les sens. Alors là je fais quelque chose qui va ressembler à rien du tout. Voilà. Ça ce sont des extrusions. Inset, vous avez vu que ça décale le contour. On a aussi euh, Bevel, c'est une sorte de c'est-à-dire que je sélectionne un polygone, je le monte et là il me demande encore de le rétrécir. Voilà, ça c'est bevel et des outils comme ça, j'en ai une flopée, il va falloir les connaître mais on va surtout utiliser de l'extrusion au début. Des chanfreins, si je passe en mode edge ici et que je sélectionne une arête, deux arêtes, trois arêtes avec contrôle, je vais venir sur chamfer je survole les arêtes en question, et si je clique et je glisse, voilà que je peux créer un chanfrein. Je continue. Voilà, donc je, je suis parti, il faut, faut les essayer un par un. Je suis parti d'un cube, et en trois clics, on arrive à des formes qu'on ne peut rien avoir du tout avec un cube, donc ça va très vite de modéliser. Encore faut-il avoir la bonne idée et savoir où on va. Donc c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. On va partir tout de suite sur un petit objet simple qu'on va pouvoir importer ensuite dans Unity. Je vous dis à tout de suite.